cette modulation Sigfox Je vous ai dit, elle est très simple. Ouais, elle est très simple. Alors, en fait, elle est même plutôt ancienne, globalement. Euh, mais avant, elle coûtait très cher à réaliser. Et depuis quelques années, elle est devenue accessible et c'est pour cette raison-là que euh, le Sigfox a créé son entreprise, déployé sa technologie et, euh, et permis son utilisation. Cette façon de transmettre de l'information, c'est ce qu'on appelle de l'Ultra Narrow Band encore un terme un peu bizarre UNB et bien derrière ces termes là en fait il faut comprendre les choses assez simplement le but c'est d'arriver à émettre un signal sur la bande de fréquence la plus étroite possible waouh plein de mots assez barbares alors la bande de fréquence en fait c'est la taille la largeur d'accord de fréquence dans laquelle on va communiquer. Bon, par exemple, moi, là, je parle. Je parle, les sons que j'ai mis, ils sont grosso modo autour, euh, je crois, d'une cinquantaine de Hertz, jusqu'à à peu près euh, 5-6 kHz, voilà, dans ces eaux-là. Je ne suis pas un expert du truc, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, quelque part, ma bande passante est à peu près de 6 kHz. Voilà, j'ai 6000 hertz. et dans ces 6000 Hz, je fais passer euh, des messages en modulant ma fréquence. Voilà, donc du coup ça fait des sons, et les sons font des mots, et vous arrivez à l'entendre Donc là, la bande passante, c'est ça. Et bien sûr, Sigfox, on va faire passer des messages avec une bande passante de 100 Hz. Voilà, 100 Hz. Donc ça, c'est tout petit, d'accord Comme on émet ça à 868 MHz, 868 millions de Hz, et dans ces 868 millions de Hz, on, on prend 100 au milieu. Voilà, donc c'est un truc assez, assez petit. Voilà. Donc c'est plutôt même très fin. Donc ça, c'est super intéressant parce que si tu prends très peu de bandes passantes pour envoyer ton message, bah ça va te permettre d'envoyer plein de messages différents les uns à côté des autres en utilisant très peu d'espace radio. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que tu es scalable, tu peux avoir énormément d'objets qui communiquent euh, sur ce, ce même endroit en condition qu'ils soient juste à côté les uns des autres. Et en plus tu vas utiliser peu de bandes passantes, donc tu laisses plein de place pour les autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a un autre avantage pour ce qui est de parler loin. C'est quand tu parles, tu as une certaine puissance, d'accord, que tu aimes. Et si tu parles plus fort, tu vois, ta puissance, tu vas aller plus loin, globalement. Donc avec plus d'énergie, tu peux aller plus loin. Et si tu utilises beaucoup d'espaces de bandes de passantes, on va dire, quelque part, cette énergie, tu la diffuses sur beaucoup d'espace. Ce qui fait que, même si je me mets à crier ou tu vois à parler assez, assez fort, tu vas m'entendre plus loin, mais tu ne vas pas m'entendre très très loin. Et puis, s'il y a un brouhaha autour, c'est-à-dire plein de bruits qui utilisent les mêmes fréquences que celles que j'utilise quand je parle, eh bien, ça ne permettra pas à quelqu'un qui est à 10 mètres de toi de t'entendre. Ça, c'est typiquement ce qui se passe quand tu vas à un concert et que tu vois un pote qui te fait hey, « Robert, salut !» Ouais, tu vois, ben, en fait, il ne t'entend pas. Éventuellement, il voit ta main qui bouge et il te reconnaît. Mais en fait, il t'entend pas parce qu'il y a tout le monde qui fait du bruit sur les mêmes fréquences que toi. Là. Alors, ce que tu fais dans ces cas-là, souvent, c'est que pour que ton pote Robert eh ben, il puisse t'entendre, eh ben, tu le siffles. Et tu vois, en faisant ça, ben, d'un seul coup, tu as émis sur une fréquence toute l'énergie que tu avais, tu as concentré ton énergie sur une fréquence particulière. Et donc, ça t'a permis de passer au-dessus du bruit de la foule et d'être un par ton pote, qui du coup se retourne, te voit et vient vers toi en disant un truc que tu n'entends pas parce que de toute façon, il y a le bruit autour, de la même façon. Voilà. Mais euh, ça va permettre de passer au-dessus. Donc, on va concentrer l'énergie de cette façon-là. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la partie SILFOX.